de cela tu t'es appelé à l'écriture d'un livre qui raconte euh, une saga. Une saga donc c'est-à-dire ça commence, je résume, après Mustapha euh, sera peut-être un peu plus précis là-dessus mais qui résume si vous voulez l'arrivée de mes parents en France jusqu'à aujourd'hui. Euh, moi mon scénario est totalement indépendant de cette histoire, c'est-à-dire que moi c'est une chronique dont le déclencheur est euh, basé sur l'accident qui lui est arrivé. L'accident a été pour moi l'élément qui m'a permis de rentrer en écriture et de raconter à travers cet accident, finalement, aussi, là c'est un peu la même démarche, c'est complètement différent, ma famille, mais sur, euh, sur une durée de quelques semaines, de quelques mois. Lui c'est sur 50 ans. Donc euh, voilà en gros pour vous, T'es d'accord avec ça 40 ans. 40 ans. J'ai écrit ce scénario il y a deux ans, à peu suite après son accident finalement, mm -hmm. et j'écrivais aussi pendant sa convalescence. Mm -hmm. Au moment de l'écriture, et il n'était pas complètement guérie. Et donc, euh, en fonction des événements, de la façon dont il se déroulait, de la façon dont il se produisait, je changeais euh, le déroulement euh, de mon écriture. Donc euh, je, je, je pouvais difficilement être plus, plus, plus, plus près de la vérité, plus, plus sincère et plus.. Euh, et plus, plus vrai avec ne serait-ce qu'avec moi-même. Donc euh, après, après il y a quelque chose qui m'a dépassé, évidemment, parce que euh, l'accident finalement, inconsciemment, et ça en cela, euh, my way m'a été très précieuse, c'est qu'on a dépassé euh, le, le, le, le fait divers, l'accident, la, l'événement, pour finalement raconter quelque chose de plus universel et, euh, et de raconter une, finalement une, une communication. Euh, Inabouti au sein d'une famille euh, et, euh, et d'avoir de, de, de, de, cet élément l'élément euh, c'est un élément très actif au sein de la famille puisque c'est l'élément par lequel passe la famille, c'est lui qui organise les déjeuners, c'est lui qui organise les dîners c'est lui qui organise les événements donc à partir du moment où cet élément se trouve handicapé mmh. c'est toute la famille qui se déséquilibre euh, et qui s'en trouve euh, du coup euh, déstabilisé si moi ça m'arrive on est tout autant touché, mais la famille continue à avoir ses, ses repères. Donc c'est aussi une perte de repères le fait de, de, de perdre ce, ce, ce frère, enfin en tout cas de, de perdre momentanément. Et, et, et du coup c'est aussi un film sur la vérité, sur les relations, c'est aussi un film sur ma France. Ça c'est pas quelque chose que j'avais envisagé euh, dans, dans l'écriture, mais je me rends compte euh, en montant mon film que j'ai raconté aussi ma France à travers cette famille. Euh, donc il y a aussi une dimension sociétale. Euh, que, je, que je ne peux pas occulter. Ce moment, quand, moi je l'ai vécu de façon assez douloureuse, comme beaucoup, et, euh, et elle m'a fait réfléchir aussi sur la suite à donner à ma, à ma carrière. Euh, et ce qui, ce qui en est ressorti, c'est effectivement d'aller vers... C'est intéressant de penser comme ça dans la mesure où, où justement l'accident a provoqué ça aussi, d'aller vers une, plus de vérité d'arrêter de jouer un personnage, on joue un personnage. Je ne parle pas qu'au cinéma, je parle voilà, de d'aller vers, voilà, de montrer quelque chose de plus... De, de, de plus euh... C'est ma démarche thérapeutique. C'est euh, complètement assumé, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais, jamais été suivi, mais c'était ma façon à moi de faire euh, ma, ma thérapie. Et faire ma thérapie, il y a un moment, quand, quand, quand il a été confronté à cet accident, ça a été l'élément déclencheur pour dire, c'est le moment de... de, de, de, de, de, de en fait, d'estimer de, que ma famille était digne d'être racontée. Et j'ai eu besoin de cet événement pour trouver, si vous voulez, l'élément, le, le, euh, le, le tremplin qui me permettait euh, finalement de, de raconter à ma façon. Euh, finalement, aussi, euh, les révélations ou, euh, ou, ou, les, ou les mots que je n'ai pas su dire à ceux que j'aimais. C'est ma façon aussi à moi, c'est de, de, de, aussi, aussi une forme de mea culpa. C'est aussi, euh, on est une famille très proche, très tactile, mais au fond, très pudique. Mmh. Bah, je ne me souviens pas avoir dit « je t'aime » à mon frère, euh, ou alors, ouais, même avec, avec mes, mes autres frères. Enfin, voilà, mmh. C'est aussi ma déclaration d'amour. Euh, mmh. Parce que, euh, quand je regarde, finalement, toutes ces années qu'on a traversées, je n'ai senti que soutien, je n'ai senti que, que accompagnement, je n'ai senti que bienveillance dans le, dans le regard de, de mes proches, de ma, de ma tribu. Et, euh, et euh, je cherchais une façon aussi de... Euh, alors c'est pas que de la générosité, hein, il, y a aussi un, il y a aussi une démarche un peu égoïste, c'est-à-dire que c'était pour moi aussi, euh, euh, c'était une, une écriture très cathartique. Euh, et là encore une fois, je, je reviens à My Wen, le fait qu'elle ait cette, cette, cette, cette, cette façon charnelle d'écrire les scènes avec moi... Ça m'a beaucoup aidé, c'est ça qui m'a permis de, de, de, de, de, de me transporter et d'élever les, les, les, les scènes, de les tirer vers le haut. Donc voilà, c'est un mélange comme ça. Je, je, je, je découvre encore aujourd'hui euh, les effets de ce film sur moi, sur, sur euh, ma famille, mais aussi sur, euh, sur euh, les gens que j'aime, euh, ma fiancée. Je vois bien que ça a, changé, ça a changé les rapports. Il y aura, il y a, il y a déjà, je dis il y aura, mais il y a déjà un avant et un après. Un, euh, Alors. Je, je, je les ai prévenus, enfin, surtout je l'ai prévenu lui, mais j'ai prévenu de ma famille que j'allais faire ce film, enfin que j'allais l'écrire. Mais en aucun cas, euh, j'ai soumis alors, mon alors. écriture à validation pour avoir cette liberté justement. Si vous voulez, à partir du moment où j'ai décidé de franchir le Rubicon, il était clairement établi dans mon esprit que ça serait une mise à nu et un, et, et, et un, un, un, un lâcher-prise total sur euh, les événements tels que j'avais envie de les raconter et avec, si possible, la plus grande, la plus grande des sincérités. Mais pour cela, euh, il fallait que j'évite euh, une relecture de la part des membres de ma famille afin d'éviter l'autocensure tout simplement parce que forcément, ce que je raconte, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Mmh. C'est la façon dont moi j'ai vu les choses. Si un jour vous lisez son livre, euh, moi quand je l'ai découvert son livre, je vois bien que quand il raconte les événements, je les ai, on n'a pas vu les mêmes. Mmh. Mais mais sa vérité, elle, est, elle, elle vaut tout autant que la mienne. Donc c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que, en fonction de notre position, de, de, de, de, des rôles qui, des rôles qui prescrits au sein de votre famille, au sein de votre clan, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Donc je livre mon interprétation de cet événement, de, de, de la façon dont se sont déroulés, dans la façon dont les, les, les, les faits ont, é, ont évolué. Et je pense que si un membre de ma famille la raconte, sera une autre histoire avec beaucoup de. Il y aura forcément des, des analogies, mais aussi beaucoup de, de, de, de différences parce qu'on l'a pas vécu de la même façon. On n'a pas tous la même sensibilité. On n'a pas tous la même fragilité, vulnérabilité. Et ça a été beaucoup pour certains beaucoup plus dur que d'autres. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu retarder, lire parce que évidemment que il euh, y a des scènes ou des moments avec lesquels n'aurait pas été d'accord, pas été d'accord, non pas sur le fait de les, de les écrire ou pas. Sur la façon dont je voyais les choses. Donc, euh, c'est une mise en abîme de nos personnalités respectives. Ouais. Mais par exemple, dans la hiérarchie et la façon dont est es, es constituée ma famille, mm -hmm. j'ai vraiment pris des modèles qui, qui étaient. J'ai écrit avec mes yeux. quoi, mm -hmm. Donc, j'ai vraiment pris euh, des modèles qui étaient à côté de moi, tels qu'ils qu étaient. Avec cette difficulté aussi, quelle importance donner à chacun mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment, le film agit comme un entonnoir ouais, et oui. se termine avec les deux frères. Mais euh, ça ne veut pas pour autant dire que j'accorde moins d'importance à, à mes grands frères. Donc il y a cette difficulté-là aussi de comment on gère euh, l'importance d'un rôle ou d'un personnage au sein d'une fratrie que vous racontez. Moi, mes grands frères, un, notamment un des deux, il s'est trouvé un peu lésé quand il a vu le film il a dit Mais je t'intéresse si peu. Et, et, et en fait, il se trouve qu'en plus il m'intéresse beaucoup même. Mais, mais voilà, la structure du, du, du, du, de mon scénario et du film a voulu que. Le film se termine sur les, les, les, les deux plus jeunes et une relation qui se noue comme ça, qui avait été un peu éreintée, effritée par, le, par les années. Mais ça aurait pu se dérouler autrement, c'est-à-dire que si je réécrivais la, cette histoire aujourd'hui, je pense que j'écrirais différemment certainement. En tout cas, voilà. cas j'entends je, par là, moi je comprends en tout cas, c'est ma compréhension, que c'est complètement inspiré de, de, de ce qui m'est arrivé. Et au final, et je ne sais pas, peut-être un mois ou deux mois avant le tournage, il a daigné euh, me faire lire le scénario, donc je le découvre à ce moment-là. Et là, je suis surpris parce qu'il euh, bah, euh, euh, euh, est rentré dans le vif du sujet. Et j'étais très surpris, d'abord parce que euh, j'étais surpris de lire mon histoire. Et euh, il y a eu, alors j'étais encore un peu dans... Euh, euh, dans, dans, dans ce, ce trauma, dans, cette, euh, dans ce chaos, donc je me dis, je veux que, enfin le lire ça m'avait déjà fait mal, j'étais pas prêt à, à, à, à, à réécouter ou en tout cas à lire mon histoire, puis le film s'est <rire> fait euh, et entre temps moi j'ai écrit la mienne avec mon regard et finalement, ce qui se rejoint, c'est que le film parle d'un pan de mon histoire, mais après, ça, mon histoire, je me la réapproprie et je l'écris à ma façon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien sûr ce trauma, il y a cet accident, il y a un type qui va, enfin le, moi, le narrateur, dont la vie va s'écrouler et qui va se retrouver complètement coincé entre un présent douloureux, souffrant et un avenir incertain et désespérant. Parce qu'il perd tout, son travail, sa femme le quitte, et puis l'effet du trauma fait qu'il va complètement se, se détacher et s'éloigner de ses proches, de sa famille. Et ce qui est vrai dans l'histoire, le, dans, le, dans, dans le film comme dans le roman, c'est que la seule personne avec qui je. qui, qui va rester dans ma vie, c'est mon frère. Mmh. Et donc, quand on est coincé entre un présent euh, douloureux, un, un avenir désespérant, il reste le passé. Donc moi, je vais me replonger dans le passé et c'est ce qui va euh, faire ce, ce, ce roman. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde le film, si on a aimé le film, euh, euh, et ben du coup, le, le, le livre n'est qu'un... Un... Au, au, au final, au final le, ton livre devient une sorte de préquel. Le seul qui a été envisagé dès l'écriture c'est évidemment Samy, mais Samy c'est quelqu'un avec qui je partage une amitié très profonde depuis quasiment 30 ans maintenant et en plus pour lequel j'ai une admiration sans faille pour son travail et surtout sa rigueur. Je l'avais déjà dirigé dans Marmatier, mais j'ai aussi fait quelques films avec lui comme indigène voir la loi. Et surtout je vois comment ce gars appréhende ses rôles et le sérieux de avec lequel il, est, il les étoffe mm -hmm. donc pour lui c'est pour moi c'était comme une évidence avec la crainte évidemment qu'il refuse ce rôle et j'aurais été très embarrassé ensuite euh, effectivement c'est très difficile de constituer sa famille et ce que j'ai essayé de faire je crois euh, après analyse c'est que je me suis entouré de gens que j'aimais essentiellement plus que rachid bouchareb c'est comme ça que ça Par exemple, on a un déjeuner euh, il me fait penser à mon frère aîné dans sa façon d'être justement quand il a, il a cette, euh, cette, cette similitude avec mon frère aîné, c'est-à-dire que c'est aussi un déraciné. Comme c'est des, des, des types qui ont 10 ans de plus que moi, c'est des types qui sont arrivés en France avec quand même quelques, leurs, leurs premières années dans, le pays, dans leur pays d'origine. Et il y a quelque chose comme, comme ça dans leur comportement, dans leur attitude qui me bouleverse. Et je vois ça chez mon frère aîné, je vois ça chez Rachid. Donc quand je lui propose, il refuse parce qu'il dit qu'il n'est pas acteur. Je lui dis mais tu sais, mon frère, il a une particularité, il ne parle pas. C'est le radar. <rire> il ne fait qu'écouter et il n'est pas absent, hein. il écoute, il acquiesce, mais il ne donne jamais son avis. Et donc, il me dit Bon, dans ces conditions-là, ok. Et puis, il crée ce personnage-là que, que vous avez vu dans le film, qui est beaucoup plus interventionniste et qui donne son avis, etc. Et qui est beau, donc, il lui apporte une couleur qui n'est pas la couleur euh, initiale que je lui ai demandé, mais il apporte autre chose. Et sa proposition, je la trouve plus intéressante que ma proposition originelle. Donc, je l'accepte, je l'achète et. Et voilà, ça c'est assez formidable quand un acteur vous propose beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on ce qu attend d'un acteur hein, qui, qui euh, finalement euh, bah, ouais, euh, enrichit votre proposition euh, de départ. Euh, ma sœur, Myriam, c'est quelqu'un qui, qui avait déjà joué ma soeur dans, dans le film de Teddy Lucie si Modeste euh, auprès du succès. Et il se trouve que physiquement, <rire> elle, <rire> elle ressemble beaucoup ouais. à ma soeur. Elle va faire le meilleur casting. Euh, et elle est habitée, quoi. Elle est habitée, elle a une dimension euh, tragique que j'aime dans son jeu. Elle a un côté, ouais, c'est une Jenna Roland euh, orientale. Euh, voilà, avec cette faculté à monter dans l'émotion. Dans euh, euh, c'est toujours très très fort ce qu'elle fait. Et euh, bon ben bah, voilà, ça s'est imposé naturellement. Et je me souviens quand j'avais dit à ma soeur que c'était elle, elle était très contente. parce Pourquoi elle se projette complètement en elle euh, Hein, mais on, ouais. on y croit on y ouais. croit tous on y croit tous et c'est pas évident parce qu'on est de, de voir des, des, des interprétations de personnes de personnages qui sont qui nous sont très très proches et du coup quand on y croit c'est vraiment non seulement l'interprétation de monde, mais le casting était mais Samy, bon. Samy et toi vous, vous connaissez Il vous ressemblez beaucoup voilà. Oui, oui, mais moi-même, je suis le premier à dire, j'ai été bluffé, je lui ai dit, je lui ai dit, tu t'es... Euh, non, je parle, je, parle, je parle même pas de l'acteur, je parle de, de, de l'homme, vous êtes très... Vous en êtes, vous êtes plus, peu pareil, tout pareil. À vous tout avez des ouais, sensibilités qui sont très proches. Et puis, il y a les plus jeunes, les plus jeunes, il y a Naïd, qui est, qui est ma nièce, qui est une actrice née, on l'a toujours connue, hum. hein. depuis l'âge de 3-4 ans, hein, à, Donc, euh, qui commence à avoir une carrière intéressante, hein. en tout cas, je trouve qu'elle est presque même en avance sur... <rire> sur, sur les temps qu'elle s'était fixé, elle a plein de rôles et bon voilà je la voulais dans mon film parce que en plus elle est très populaire, elle a ses sketchs sur Instagram qui cartonnent et, euh, et, et, et ma fille Nina, euh, qui n'est pas actrice, je ne sais pas si elle n'a enfin, pas exprimé de velléité en tout cas mais ce qui m'intéressait chez ma fille c'est que je cherchais une fille pour jouer donc ta fille, mais avec cet état d'esprit que nos enfants ont grandi dans un ont grandi d'abord à Paris donc euh, ouais on peut dire que euh, sans, sans aucune euh, pége, sens péjoratif à cela c'est des bobos nos enfants c'est des bobos ils ont venu à Paris voilà. ils ont pas cette colère mmh. qui que je dis ça parce que les actrices qu'on m'a présentées étaient vraiment des pour la plupart très très très très très talentueuse mais elles avaient quelque chose en elles de puissant ouais. qui est issu de la colère parce que euh, voilà on sent qu'elle mène un combat et je voulais quelqu'un de plus apaisé ta fille elle est très apaisée elle a euh, euh, presque de la, de la nonchalance et il se trouve que ma fille aussi ouais, ouais, ça. Ça, ça se ça. donc quand on a fait les, les essais d'un coup c'est le fait d'arriver avec euh, cette espèce de ouais on la sent plus malléable parce que elle n'a pas de combat à mener et les combats qu'elle mène c'est des combats de voilà, C'est l'écologie, c'est l'injustice, tout ça, mais ce n'est pas, euh, pas un combat sur euh, la place de, des minorités ethniques. Ah, la, la, la, non, pour la bonne et simple raison, euh, quand vous cherchez à constituer un casting d'une famille d'origine nord-africaine qui, qui se situe entre 50 et 60 ans, je ne sais pas où faire mes courses. <rire> J'ai pris Samy Bojila, mais après, je fais quoi Dans, Je parle des acteurs aguerris, expérimentés, avec des noms qui peuvent satisfaire les, les, les financiers. Donc, oui, évidemment que je joue dedans. Ça, ça, ça, ça, ça s'impose même, afin que le, le projet puisse euh, être viable. Euh, mais une fois que j'ai Samy, une fois que je, moi, je, je, je, je m'implique devant la caméra, et que my moi, bon, C'est vrai qu'après, là, j'ai un peu plus de liberté. Mais il me faut deux, trois noms pour... Hein. Donc, bien sûr, non seulement je m'investis, je joue... Et puis surtout, il euh, y a aussi un aspect euh, économique parce que comme je suis coproducteur du film, je me paye pas mon cachet habituel. Donc ça fait, ça, euh, c'est un, un film très. Alors c'est toujours beaucoup d'argent, un million d'euros. Euh, je ne sais pas si ça parle aux au lecteurs, mais mais par rapport euh, à ce qui se fait aujourd'hui, ouais. c'est vraiment un, un, ce qu'on appelle un low budget, quoi. Vraiment, euh, on est euh, on est dans ce qu'on appelle euh, comment qu on appelle ça aujourd'hui. Euh, les annexes 3. Ouais. Alors on ne l'a pas fait en annexe 3, mais c'est le budget annexe 3. Euh, moins d'un million d'euros. Ouais.